Merci content de vous voir, vidéo euh, très attendue des abonnés de Winman, ainsi que des abonnés euh, du youtubeur, euh, rappeur, québécois, francophone, OG Puff officiel. Donc OG Puff m'a envoyé un cadeau, euh, trois variétés de cannabis euh, de haut de gamme, 4A+, qu'on appelle. Euh, donc aujourd'hui on va en fumer une variété, le Pink Triangle, donc le triangle rose, euh, c'est quoi ça? Ben c'est euh, un mélange de triangle couche. Le triangle couche, souvent appelé Florida couche. Donc le triangle couche mélangé en blood roses. Blood roses, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Tandis que le triangle couche, j'ai des graines de cannabis de Ripper Seeds qui sont mélangées avec du triangle couche. Donc euh, plus tard là dans plus dans d'autres vidéos, vous verrez. Euh, que je vais tenter de faire pousser les triangles-couches dans une prochaine grow. Donc, euh, OJ Puff me laisse un petit message, une lettre, donc on va vous lire ça. « Salut Winman, je veux commencer par te dire merci pour tes nombreuses vidéos. Grâce à toi, de nombreuses personnes, dont moi, peuvent avoir une idée des produits que tu essaies. Et bien sûr, économiser des sous, économiser du cash. » Hein, quand que Winman fait des vidéos et que je vous dis que c'est de la merde, ben, ça vous fait sauver un peu de cash. Hein? Moi et toute la communauté, t'en sommes très reconnaissants. Merci. Voilà pourquoi j'ai décidé de te donner ce cadeau qui, d'après moi, sera te rendre heureux. Et oui, euh, oji connaît mes goûts. Euh, J'aime vraiment là, toutes les variétés euh, en général qui sont mélangées avec le pink Kush et les dérivés euh, du pink Kush. Donc, euh, dans cette enveloppe, tu trouveras trois cannabis de qualité 4A. Le Pink Triangle, le Pink Miao et le Ape Cake. J'en profite aussi pour faire la promotion de mon nouveau vidéoclip Lou Blanc. Sur ce, bonne fumette, peace. Donc, merci vraiment à OG Puff. Allez voir son vidéoclip qui a déjà 8000 vues. On parle ici de Lou Blanc. On peut aller voir là, le site de OG Pop officiel. Allez vous abonner à sa chaîne, plusieurs chansons, un vidéoclip. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup de OG Pop, c'est vraiment son Instagram. Donc, euh, je, je vais pour l'occasion, Pour l'occasion, on prend un cote en verre. Hein, la cote en verre, ça fait une différence dans le goût. Euh, la semaine dernière, je me roulais un joint euh, de Gelato Mint et puis j'ai mis un cote en carton. Et puis là, j'allais, euh, j'avais mal roulé mon joint et puis mon cote à carton faisait en sorte qu'il y avait un très gros espace euh, dans mon cote. J'ai rajouté un autre cote en carton, j'ai fait un Z, hein, un zigzag. Plusieurs d'entre vous fait ça, un Z. J'ai tout enlevé mon carton, j'ai mis un cote en verre euh, parce que là, j'allais mettre deux fois plus de carton dans mon cote. Je vous le dis, je vous le dis, quand vous avez votre cannabis préféré, vous le goûtez. Si c'est un cannabis régulier, ordinaire, que vous fumez seulement pour buzzer, que vous l'appréciez pas, peut-être que vous verrez pas la différence avec le cote en carton. Parce que justement, vous vous prenez pas le temps d'y goûter parce que c'est juste pour le buzz C'est pas un, un cannabis qui vous fait triper vraiment. Mais quand vous avez un cannabis là, que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup, je vous le dis, je vous le dis, prenez un cote en verre, euh, 2, 3 3,50 Écoutez, vous lavez ça avec de l'alcool, euh, vous mettez de l'alcool dans un petit bac de plastique, vous mettez votre cote en verre. C'est pareil comme quand vous nettoyez vos euh, grinders, vous shakez, vous shakez, et puis ça se nettoie très bien. Et puis si vous voulez être un peu perfectionniste, vous pouvez prendre des euh, cure pipes Vous savez, là les, euh, les instruments qu'on avait là, à l'école, à la maternelle, pour faire des euh, du bricolage. On achète ça au Dolorama, on rentre le cure-pipe, c'est un peu euh, un essuie-tout pour... Euh, Bien rincé. Donc, OG Puff, un gros merci, le Pink Triangle, je veux pas le perdre. Il est déjà sorti. OG Puff me parle beaucoup et puis veut être vraiment certain que toutes les terpènes sont là. Et que le goût euh, y est. Quand j'ai reçu l'enveloppe OG Puff, euh, ça sentait beaucoup dans ma voiture. Il euh, y a encore des terpènes. Le visuel, j'ai mis une photo sur mon Instagram, euh, j'en ai parlé avec Puff. je lui ai dit que le visuel était très bien, mais que ça se comparait pas avec le, le Doff Boy Pink. Vous savez, le Doff Boy... Oh, ça sent, Ah hein? oh, oui, ah oh, oui, c'est... Euh... Je, je, je, je vais aller voir un peu le Blood Roses... Hein, c'est le Blood Roses qui est mélangé avec le triangle, le triangle couche. Donc, le Blood Roses, c'est de Pure avec Black Roses. Encore deux variétés que je ne connais pas. Donc, on va rester où est-ce qu'on est là. Triangle couche mélangé en Blood Roses. C'est du Pink couche mélangé avec autre chose. Écoute... Je pense que même euh, quand on met un cote en verre, le cote en verre prend beaucoup beaucoup de place dans le joint, euh, au moins 25%. Donc ton joint va être 25% plus petit. Et puis quand je regarde la cocotte que OG Puff m'a donnée, peut-être que je vais pouvoir faire deux joints. Donc, on va essayer. Oh, on n'est pas prêt ici. On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Vraiment hâte d'essayer ça. Est-ce qu'on est live? Non, on n'est pas live, mais presque. Donc, on va faire ça comme ça. Et voilà. Vraiment, vraiment hâte d'essayer ça. Je n'ai pas encore fumé de la journée. Ça va être mon premier joint. Juste de savoir comment il sent. Ça va être le fun. J'avais d'autres choses à vous dire. Je suis en train de perdre le fil d'idée. Je ne suis pas trop, trop content. Pas drôle ça là là parfait là j'ai un blanc là j'ai un blanc j'essaie de retrouver ce que je voulais dire j'ai un blanc c'est plat donc euh, le pink triangle si vous voulez faire pousser cette strain là ben on pourrait dire que c'est possible faut seulement trouver les graines de cannabis et puis, ceux qui ont fabriqué, qui ont créé cette variété-là, eh bien, c'est Rio, r -I -O t Rio Seeds. Donc, euh, c'est un gros combat pour moi, là, pour me procurer des seeds. On connaît, on connaît les euh, banques de graines de cannabis, les banques de semences de graines de cannabis qui sont populaires, qui sont du haut de gamme. Souvent, souvent, les variétés sont... Euh, Out of stock, ils sont euh, back order, encore deux mois en anglais. Indisponibles. Euh, tabarouette, la musique le français. Euh, ils ne sont pas disponibles, il n'y en a plus. L'inventaire est à zéro. Donc, euh, ou si on peut trouver des, des, des seeds de euh, exotiques génétiques, ou peu importe, peu importe, là, j'ai des blancs ce matin. Euh, des fois, ils nous demandent de payer cash. Donc, on, on a trouvé le site Internet pour avoir des graines de cannabis haut de gamme, mais il faut payer cash. Des fois, euh, ils ne livrent pas en Amérique, ils ne livrent pas au Canada, seulement en Europe. Donc, euh, pas toujours évident là, euh, de trouver des graines de cannabis haut de gamme. On parle ici des graines de cannabis haut de gamme, mais on parle des graines de cannabis à 20 la graine de cannabis. Il y, a, il y a même des graines de cannabis qui sont plus chères que ça. Présentement, les graines de cannabis que je me paye, c'est vraiment entre... Euh, aux alentours de 10-12 dollars. Mais je, je sais qu'il faut payer plus pour avoir de meilleure qualité. OG Pop officiel, je vous ferai bien écouter la chanson Lou Blanc que j'aime beaucoup, que je mets euh, à l'occasion dans ma story. Euh, mais là, pour les droits d'auteur, on ne pourra pas l'écouter. Donc vraiment, je mets le lien en bas dans la description. <coughs> Allez voir ça. 8000. 8000 vues. Vraiment, euh, c'est du professionnalisme là. Okay? c'est vraiment clean. Euh, c'est Ça s'est ça, ça, pas fait en 30 minutes cette vidéo-là. Là. Vraiment, vraiment euh, OG Puff, là. First step up. Vraiment, allez vous abonner à sa chaîne. Très, très intéressant. Merci encore. On allume ça. Pink Triangle. Regardez le joint. Est-ce que je suis capable de m'enrouler un deuxième? Non. Malheureusement. Pas grave, pas grave. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Pink Triangle. Donc, écrivez dans la description si vous avez trouvé un endroit pour acheter les graines de cannabis de Pink Triangle qui proviennent de Rio Seeds. R-I-O-T-S-E-E-D-S. -E -E Santé bonheur. C'est très bon, c'est très bon, oh, je, je vais en fumer un peu encore, oh, là il pompe. très efficace comme buzz, euh, tu le vois tout de suite, c'est sûr que c'est en haut d'un 20%, il y a les effets de terpène, on sait que les terpènes euh, jouent un rôle dans le buzz, vous voyez, j'ai pris deux puffs et puis je, je, je le sens tout de suite que c'est un très bon cannabis. Côté visuel, je trouve que la cocotte est un peu moins belle que le fameux Dove Boy Pink. Mais OG Puff me dit que la cocotte, c'est vraiment un piece. Hein, c'est un morceau d'une grosse cocotte. Donc, il dit que ça s'équivalait euh, au Dove Boy Pink. Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas euh, la belle histoire de OG Puff et de Winman. Notre première rencontre... Euh, Plusieurs nouveaux abonnés euh, ne connaissent pas euh, toutes les vidéos de Winman. Donc je pense qu'on va prendre l'occasion de, de raconter cette fameuse histoire, cette rencontre entre Winman et Ojipuff qui est vraiment euh, intéressante. Donc euh, Ojipuff est un abonné de Winman depuis longtemps. Et puis il était un peu inquiet. OG Puff était inquiet. Euh, des connaissances de Winman par rapport à la qualité du cannabis. On sait que Winman a commencé avec la SQDC et euh, ça a pris un peu de temps avant que je fasse des vidéos euh, hors SQDC. Donc au Jeepoff, il m'a envoyé un cadeau. C'était un de mes premiers cadeaux. Et puis euh, il m'a donné du cannabis haut de gamme, euh, qualité broken Coast et au-delà. C'est là que vraiment que j'ai été... Euh, ça m'a vraiment éclairé, réveillé euh, j'ai pu voir là, plus élargi, hein, ça se dit mal ça. Donc euh, j'ai commencé à connaître Ojiba comme ça, m'a envoyé du cannabis, j'étais vraiment content, il m'en donné des cadeaux, donc je voyais que c'était euh, un bon gars. Et puis un moment donné, il m'a communiqué avec moi sur Instagram, Ojiba ne reste pas à Montréal, il reste en région, et puis il voulait venir à Montréal voir un spectacle de rap, un spectacle de, je pense que c'était de battle rap, et puis ça se passait à Montréal. souvent dans les pink couches, il y a du cariophyllène. il y en a un petit peu dans celui-là comme toutes les autres, euh, je l'aime, je l'adore, j'ai vraiment hâte de le comparer avec les deux autres, euh, depuis deux semaines je fume beaucoup beaucoup de mon propre cannabis, et puis j'ai fumé aussi du cannabis à Zuzucana, donc j'ai fumé vraiment euh, deux, trois variétés, euh, toujours les deux mêmes variétés. Et puis là, celui-là, il, il se démarque des autres, c'est vraiment pas euh, du pink-couch que je fumais. là. Non seulement c'était du pink-couch, mais c'était le pink-couch numéro 4 que j'avais fait fumer, mais il, il goûte pas pareil comme ça. Je vais vraiment me rappeler du goût de ce cannabis-là pour pouvoir le comparer avec les deux autres variétés que Puff m'a OG Puff m'appelle, il me disait hey, uh, OG Puff Winman, oui, je m'envoie écouter un show de rap à Montréal, et puis là, je prends l'autobus, puis tout ça, ça me coûte un peu des frais, et puis je voudrais pas prendre l'hôtel, le motel, puis essayer d'économiser un peu d'argent. Euh, je suis supposé aller dormir chez un de mes amis, mais finalement, euh, il y a des choses à faire avec ses parents. Ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Est-ce que je peux aller dormir chez toi? Man, je, je, le gars, je ne le connais pas. Je, je dis, regarde, je ne sais pas si c'est parce que je viens de Montréal ou quoi que ce soit, mais man, tu peux pas venir dormir chez nous. Je te connais pas. Ah, pas de trou, pas de trouble. Il me rappelle le lendemain, il me dit, hey, on va pouvoir se rencontrer à Montréal en personne. Parce que c'était ça le but. Le but, c'était de se rencontrer en personne. On retardait les rendez-vous, on reportait les rendez-vous. On était pas euh, tous les deux disponibles en même temps. Puis là, c'est là qu'il me dit qu'il s'en vient à Montréal. Voir un spectacle de musique. Et puis qu'il a trouvé un endroit pour aller dormir. genre Ah ouais, où c'est que tu vas dormir Dans un motel, finalement ?» Il dit « Non, non. Euh, » Tu sais, j'étais supposé dormir chez une de mes amis, puis il pouvait pas, là, il s'en allait chez ses parents, puis tout ça. Fait que... Euh, L'ami de mon ami. waouh tu l'as jamais connu. Il ne connaît pas Pantoute. Il dit euh, Viens me rencontrer là. Ben, je ne peux pas aller te rencontrer chez un gars qui te connaît même pas. Puis que tu vas dormir là. Puis que tu invites un YouTuber. Puis là, il va dire Qu Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu invites du monde chez nous Mais ben, ça a fonctionné, man. Ça a fonctionné. J'étais chez le gars inconnu qui ne connaît même pas où il demande. Il <coughs> est dans un quartier man assez rough à Montréal. Je sais pas si Pop le savait où ce qui était. C'était <coughs> pas le. C'est pas trop rough, là, mais c'est pas. Euh, c'est régulier. Régulier. Donc, je m'envoie à l'adresse qu'il m'a donnée. Rendez-vous 9h le soir. Euh, je connais à la porte. Personne ne répond. Je me man, tu me su, man. Le gars, m'a envoyé du cannabis. Euh, il m'a envoyé 50 de cannabis, je comprends pas pourquoi tu commençait à me niaiser et à me donner la mauvaise adresse. Il peut pas me troller, le gars, tu sais. Fait que... Euh, je cogne encore. Parce que sinon, j'allais communiquer avec lui sur Instagram, puis dire « Hey, man, je t'en passe la porte », puis tu me réponds pas. Mais crois-le, crois-le pas. L'autre bord de la rue, il y a quelqu'un qui rouvre la porte. Hey, cest Mais ça? tabarnak, man. OG Puff. L'autre bord de la rue, man. Je m'en vais le voir, je dis « Salut, man, ça va? » Je dis « Salut au je dis, Salut à l'inconnu, qui connaît pas au pop puis qui connaît pas Winman, puis qui prend ces deux gars-là, puis qui les amène dans sa cuisine. » Je m'en, je pas tellement. Le gars, il a vraiment confiance en nous autres, il nous connaît pas, on se présente. Puis là, la rencontre, c'était aussi pour fumer du fameux Dove Boy Pink, le fameux cannabis par excellence. Qui était vraiment un cannabis par excellence, man. L'anecdote aussi là-dedans, c'est que le gars il disait, hey, Man, je vais au avoir des ce quelque chose que vous voulez. Il dis Ah oh, non, moi je suis correct. Je suis là, il y avait 28 grammes de, de cannabis quand même de qualité qui appartenait au gars. Je dis, man, laisse pas ça ta table. Maintenant, toi, il dit, non, non, je le laisse ici, tu n'irais pas dépanneur avec ça. Je dis, Ah, ouais, mais laisse pas ton cannabis là, là, tu sais. Euh, nous autres, on est là pis tout, là. Il dit Tu vas t'en prendre. Je dis, Non, non, j'en prendrai pas. Je dis, non, non, j'en prendrai pas. Ben, il dit, si t'en prends pas, je peux le laisser là. Je vais mettre le gars, il était au dépanneur. Il a laissé deux gars dans son appartement. Avec 28 grammes de potes à la table de qualité. Puis, il nous connaît même pas, man. Le tabarnak. Même aujourd'hui, j'en reviens pas, man. Le gars, il vient de Montréal, là. Puis, il y a même un gars de Montréal qu'il ne connaît pas, Winman. Il y a même un gars de la région, OG Puff. Je sais pas, man. Fait que le moment est venu, O.J. Puff a sorti le Doff Boy Pink. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai freaké out, man. J'ai freaké out, man, je capotais, je me suis man, ça se peut-tu? Je me demandais si le gars à côté de nous autres, il comprenait ce qui se passait, là. Man! Il n'y a pas ça, là. Il n'y a pas ça à Montréal. Il y a quelque chose qui se passe. Comment ça qu'on ne peut pas avoir de ça, nous autres? C'était, là, le Pink Couch x 10... C'était le Pinkouche San Rafael x10, man. C'était incroyable, là. Pureté, c'était comme. Ah! Euh... Oh, c'était tellement bon, man. Tellement bon le Dove White Pink. Euh, des fois, je me parce que je. Je, je fume tellement de cannabis que là, je.. Il y a plus rien qui, qui m'énerve. Non, man. Le Dove Boy Pink que j'ai fumé avec euh, OG Puff. Euh, le GGK 4 que OG pop m'a dit va acheter ça sur ce site-là à telle heure, tel prix, telle date. Man, capoté, man. Je m'envoie sur le site internet, telle heure, telle telle heure, tel site, tout ça. Je l'achète. Hey, il n'avait plus euh, 24 heures plus tard, même pas avant 24 heures, il n'avait même plus. Man. Il faut vraiment, tu sais, on fume des GG4, on fume des pinkouche. Mais mon gars, moi-même, moi-même, j'ai fait fumer, j'ai fait pousser du pinkush. Ça n'a rien à voir, il n'est même pas bon, man. Il est même pas bon. C'est pas évident, man. C'est un pinkush de Barney's Farm. Oublie ça, man. C'est dur. C'est pas évident de faire la chasse. Hein? La chasse au bon phénotype. Hein, la bonne variété, au bon. Au bon plan, man. C'est pas évident. Whoop, wop, oh. Hey, je ne suis même pas rendu, euh, j'ai peut-être fumer le tiers. On peut voir si je vous avais dit 25% du cote. là. Je suis gelé même. J'ai chaud en plus même. L'automne arrive, commence à faire froid, je ferme les fenêtres. Il Commence à faire chaud là. Quand je ferme les fenêtres même. J'ai oublié de baisser le chauffage. <rire> Alright gang, <coughs> super bon cannabis, euh, merci, merci à OG Puff et puis allez voir sa chaîne et puis euh, son Instagram, donnez un pouce à la vidéo et puis très bientôt euh, on va voir euh, deux autres vidéos euh, avec le Pink Meow et puis le Ape Cake, je pense que ça vaut vraiment la peine là, de faire des vidéos euh, sur ce type de cannabis là. Uh, triangle couche mélangeant en Blood Roses, je connais pas le Blood Roses. Euh, Rio Seeds, j'avais peut-être déjà entendu parler de ça. Donc Rio Seeds, on va peut-être te prêter un petit peu plus attention à ça. Euh, ouvrir l'oreille, ouvrir les yeux. Si on peut trouver des, des graines de cannabis de ces euh, de ces euh, compagnies là, qui fabriquent, qui produisent des graines de cannabis. Ça me donne un plus de choix. C'est pas évident de trouver des bonnes graines de cannabis. Merci à Ogipof. Merci au Pink Triangle. Merci.